Bonjour, je suis Hélène Lamourère, la fondatrice de Bilom. Bilom est une maison de création qui donne une seconde vie à des matières ou en sacs et accessoires de mode. Alors mon parcours, ma formation, en fait j'ai un bac plus 3. J'ai fait mes études à Lille en commerce et biologie. Et en fait, au bout de 5-6 ans où j'ai travaillé dans la vente de produits euh, cosmétiques, j'ai décidé de partir dans le monde merveilleux de la publicité et de l'événementiel, et je suis entrée par la toute petite porte dans une euh, agence d'événements très créative à Paris, qui s'appelait Magic Touch, et en fait on s'est mis à habiller euh, n'importe quoi et tous les supports, donc euh, ça a été les débuts des grandes toiles publicitaires géantes, donc il y a une vingtaine d'années, au moment de la Coupe du Monde en fait de 98, les grandes toiles publicitaires géantes, les immeubles euh, comme la tour TF1 habillés avec des grands adhésifs, etc. Et j'ai ensuite été chassée par un grand groupe, Cara, et j'étais directrice de clientèle dans une donc, très très grosse agence d'achat média et je m'occupais euh, de la structure au départ de l'affichage événementiel. Et donc là, je vendais par kilomètre euh, les toiles publicitaires géantes qu'on trouve sur les façades d'immeubles en travaux, euh, le périphérique parisien, au-dessus des grands magasins, etc. Le burn-out. Donc en fait, j'ai fait un bien gros méchant burn-out qui m'a permis de me poser de me reposer euh, à nouveau à 30 ans euh, les questions ce que j'avais envie de faire euh, du reste de ma vie. Et assez naturellement en fait, je suis partie vers la vers la transformation de ces toits publicitaires parce qu'en fait, j'avais clairement envie de créer, j'avais envie d'être mon propre patron et surtout je connaissais vraiment bien ce monde de l'affichage événementiel et dans les pays en voie de développement ou même, même dans d'autres pays plus riches comme l'Espagne et plus encore comme la Suisse, ont récupéré ces toiles publicitaires géantes ou les bâches de camions pour les transformer en sacs à accessoires. Donc je me suis lancée dans l'aventure en faisant le constat qu'en France, euh, il n'y avait rien sur la, la seconde vie ou le recyclage de ces toiles publicitaires géantes, que je connaissais très bien, pour lesquelles je connaissais tout le, tout le secteur. Et donc j'ai commencé comme ça, un peu à tâtons, euh, il y a maintenant 15 ans. Le concept d'upcycling, comment on le met en application bah, Tout simplement parce que c'est le cœur même de notre métier. Le mot upcycling d'ailleurs n'existait pas il y a 15 ans quand on a démarré. Euh, nous, le principe en fait de Bilhomme, c'est de donner une seconde vie à des matières qui normalement sont jetées, avec une confection 100% locale, euh, donc 100% française et même très très proche de Paris, et avec euh, tout un process euh, de circuit court euh, intégrant des personnes en insertion sociale et des essats établissement et services d'aide par le travail qui accueille des personnes en situation de handicap. Donc on est encore même en fait des principes du développement durable avec le principe de l'environnement, récupération de matière, euh, circuit court et local, et l'économique puisque ça c'est très important pour moi. Bilom est une entreprise, donc un vrai acteur euh, concret et euh, n'est pas une association et pour lesquelles j'ai beaucoup de respect, qui font des choses très bien. Mais j'avais vraiment envie de montrer qu'on peut faire euh, les choses différemment tout en étant un acteur euh, à 100% de l'économie. On récupère les gilets de sauvetage d'Air France. Ça, c'est un petit produit ludique, mais, euh, mais euh, très emblématique d'Air France. Si, alors avec Air France, l'aventure a continué avec les housses de siège. Donc on récupère les housses de siège d'Air France euh, euh, on a par exemple une trousse de toilette qui est faite avec du cuir qui vient du, des housses de siège du personnel navigant. On récupère aussi de plus en plus de vêtements. On récupère par exemple les blousons de la Gendarmerie nationale, on récupère les uniformes de beaucoup d'entreprises et d'industries qui, à travers justement les collections qu'on va faire dans leurs vêtements et uniformes, vous racontez tous les métiers d'une entreprise. À chaque fois en fait, qu'on a une nouvelle matière, on repart un peu à zéro et on va essayer d'étudier des produits qui, qui s'y prêtent le plus. Donc, Par rapport aux collections et ce qu'on en fait, ça va du simple porte clé ou porte-monnaie. Un sac de voyage. On a, on a dessiné un sac de voyage qui a été inspiré des sacs bowling et des sacs de sport des années 60 et qu'on fait plutôt en, en toile publicitaire ou en matière un peu épaisse. Aujourd'hui, et heureusement d'ailleurs, il y a beaucoup, énormément d'initiatives et tant mieux parce qu'il y a énormément de choses à faire. Par contre, par rapport au Made in France, les ateliers commencent à être vraiment saturés. Nous, on a un circuit très court avec récupération de la matière, découpe ici. Nettoyage par le personnel d'entreprise d'insertion sociale qu'on détache ici. Et ensuite, pour la confection, ça part dans différents ateliers. Et on travaille avec sept ateliers euh, qui sont tous évidemment situés en France et même majoritairement en région parisienne. Les ateliers commencent à saturer puisqu'il y a un gros retour du Made in France et on ne peut que s'en réjouir. Et en fait, ça nous donne envie vraiment de, de, de, de, de nous autonomiser, en tout cas sur une partie de la confection. Donc bien évidemment, de garder ce partenariat avec ces ateliers qu'on aime beaucoup, enfin qui font partie de la famille, parce que ça fait maintenant 10 ans qu'on travaille avec eux mais on a des commandes vraiment croissantes. Là, on commence à être capable de travailler sur des commandes qui vont de 5 à 6, 7 000 pièces pour des entreprises. Et donc, on va nous-mêmes ouvrir un grand atelier de confection pour pouvoir accueillir des entreprises qui viennent à 25 ou 30 personnes, s'essayer à l'upcycling et voir un peu à quel point notre métier est merveilleux et artisanal. Alors la première inspiration que je voudrais donner, c'est que, que j'ai fait de la bio, euh, ensuite j'ai continué dans la pub. Et là je me retrouve à être chef d'entreprise alors que c'est quelque chose qui vraiment ne m'avait jamais effleuré. Donc déjà je pense que rien n'est impossible. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est de ne pas rester trop seul, surtout pas s'isoler. Et aller chercher du conseil où il y en a. Et d'ailleurs euh, appelez-nous parce qu'on a énormément de designers ou de jeunes euh, chefs d'entreprise en devenir qui nous appellent. Et la troisième, la troisième chose que je voulais vous dire, oui, c'est que quand on est comme ça sur des métiers un peu de création, c'est de ne pas trop regarder ce qui se fait autour, parce que ça peut un peu couper les jambes. Bah pour tout vous dire, moi, j ai, j ai, j ai, je suis tombée sur un, un sac Freitag que j'ai trouvé canonissime, donc les sacs en bâche de camion. Et je me suis dit, ce qu'ils font, c'est top. Donc déjà, je ne vais pas sur le camion, parce qu'il y a tellement de choses à faire autour. Et puis, je voulais récupérer les bâches de pub. Je ne vais pas regarder non plus leurs modèles. Je, je, je coupe mon ordinateur et j'essaye, moi, de faire les choses qui me plairaient à moi et voir après euh, si ça marche. Une fois qu'on a l'idée, une fois qu'on sait à peu près où on veut aller, euh, se couper, ne pas trop aller fouiller euh, ce qui se fait autour, parce que ça peut vraiment un peu démotiver, alors qu'il y a encore mille choses à faire dans l'économie circulaire, et notamment dans le cycling.